Madre mia, mi amour, ces meufs sont faux top, et moi je me fort, l'odeur du saint dole le goût du rock fort Amnésia Ace, Amnésia gold, cannabis cup dans la tête J'inspire ce qu'il y a dans sa tête, je regarde ce qu'il y a dans son tel, je suis en elle, mais elle repense à son ex Donc je vais tout niquer comme la veille, comme la vie, je vais tout niquer cette après Dans ma tête, je suis dans une partie de GTA qui ne finit jamais Je suis dans les entrailles des enfers Je regardais des dessins animés à la télé y a mes potes qui s'animent, le quartier se réveille, c'est la queue pour la dope tout Paris en galère, ça fonce dans la banlieue pour de l'herbe. Mon meilleur pote c'est mon frontel, galère sur galère et solfège. Les grands du quartier disent de la merde, les petits du quartier veulent me la mettre. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Donnez lui de la force, je compte sur vous, hein, je compte sur vous Nyamangu. Oui, bonjour, messieurs, mesdames. Voyez-vous, je suis un homme cultivé. Je lis des livres. Pas comme vous, gourou. Il manque de la folie Moi, je lis. Bon, on arrête cette tonne conneries. Simplement, aujourd'hui, on va du coup demander aux filles et aux garçons s'ils ont déjà fait un plan à trois ou à plusieurs. Parce que moi, je suis très cul. Ouais. Parce que d'abord, vous êtes en couple un petit peu. Oui. Ah, ça fait longtemps ou pas Oui. Oh, ça fait combien de temps, on va le dire Ça fait un an et demi et je me suis marié il y a deux semaines. Ok, d'accord, ok. Ah, C'est une question osée. Mais j'aimerais que tu sois honnête. Ouais. Je promets. Oui. Vraiment. Oui. Bon. Est-ce que juste dans ta vie jusqu'à présent tu as déjà eu des plans à trois ou à plusieurs C'est ça. Ah, c'est oui. Hein oh oui. Ok, d'accord. Ok. C'est avec deux hommes ou avec deux femmes Deux hommes. Deux hommes, d'accord. Okay, plusieurs. Ouais. Ah, ok. Du coup, dis-moi comment. Dis-moi comment les choses sont passées. Euh, ah. Un petit peu. Dis-moi. Bah, ça s'est passé. Écoute, genre, j'étais avec mon ex et. Ouais. Euh... Et puis euh, à un moment c'est parti en couille parce qu'on a fait un action vérité chez elle et tout ah, en fait, Elle m'a proposé, que... j'ai fait bon pourquoi pas oui. et donc oui. du coup voilà Du coup c'est avec deux filles ou deux hommes euh, Deux filles, ah c'est mieux hein ouais, ouais, ouais Toi c'est mieux ouais, ouais. C'est gênant Non je bah, t'ai ah, euh, Pas du tout Pas du tout pourquoi Parce que ça m'intéresse pas Imagine deux beaux gosses Imagine genre moi et Brad Pitt tu veux pas Je sais pas Non je sais ah, tu veux hein Dis-le, dis-le Non ah, jamais Jamais. T'as jamais à dire attiré, t'as jamais. Euh... D'accord, ok, ouais. Non. Imagine qu'il y a deux beaux garçons. Genre, il mm. y a moi et Brad Pitt. Moi et genre Will Smith. Tu veux pas <rire> Ah merde. Ok. In your life, uh, like a sum or many people Oh, no. Never Never. Plusieurs. Non. Ouah, directement, non. Euh, pourquoi Ça te fait peur Je euh... m'en jamais. Ok, Imagine qu'il y a deux beaux garçons, imagine. Non. Imagine qu'il y a moi et lui, là. <rire> C'est pas mon truc! Ah, les robots les noirs, c'est pas ton truc? Non. Les trucs à plusieurs! Ok, bon, d'accord. Non. C'est vrai non. Non Ouais. Et toi? Non. Non. Dis la vérité. Non, en vrai, non, mais. la vérité! Parce que dans ta vie jusqu'à présent, ouais. tu as déjà eu des plans à plusieurs ou à trois? Euh, oui, mais pourquoi je dois répondre à ce truc là? Parce qu'on va ouais. dire que nous, on dire qu'on est des investigateurs 2.0. Non. Jamais? Non. Dis la vérité quand même. Hein. Vérité. Ok. Mais est-ce que si l'occasion se présenterait, <rire> tu serais tenté Je sais pas. Hein <rire> Ah, dis la vérité. Peut-être. Oui, ok, d'accord. Avec deux garçons ou deux filles plutôt Deux filles. Pourquoi deux filles Parce que je préfère. Ok, c'était, euh, on va dire, euh, ton copain ah, et un garçon. Okay. Okay. Oui. Ok. Euh, comment c'est passé C'était en soirée C'était en journée C'était avec ta copine C'était comment peux... euh, En soirée. Ah ok. Ouais. C'était avec euh, deux filles ou deux garçons Deux garçons. Deux garçons et une fille du coup Non, deux garçons, il n'y a que des garçons Un garçon, un garçon, un garçon, ouais. d'accord, okay. un plan à trois un plan garçon, ouais. d'accord, ok Tu oui, penses vous avez bien bu tout ça et tout, bon, est on... ça là. Tu as déjà eu des plans à 3 ou à plusieurs Non <rires> Dis-nous la vérité <rire> Tu nous mens là, dis-nous la vérité Non, non, non, non, non, non, vous non, non, non. Un BG comme toi, t'as quand même des plan à 3 quand même jusqu'à présent Non, Jamais -no, non, non, non, non, non, non, je n'ai jamais fait de plan à 3. Non Jamais Jamais, non pourquoi Pourquoi ça pourquoi Je sais pas, euh, je me dis, vas-y, je me vois pas partager quelqu'un en fait, en même ligne moi. Et je me dis, en fait, ouais. ça peut vite finir euh, en plan à deux au final. Mais non, mais <rire> Et mais je sais pas. Imaginons que c'est deux hommes. Ouais, mais ça m'excite pas. Non. Pas du, tout. pas du tout, pas du tout, très honnêtement non. Pas du tout, ok. C'est parce que l'occasion ne s'est pas présentée ou c'est parce que euh, t'as pas. Je pas présenté, mais même moi je cherche pas vraiment euh, okay. ce genre de. Euh... Si, imagine que plus tard dans une soirée il y a deux beaux garçons qui proposent un plan 3, trois, est-ce que tu serais ok ou pas Honnêtement là, sur le coup je dirais non, mais après pourquoi pas, ça dépend des pourquoi personnes. Pas. <rire> non. Ah, jamais Non. Ok, pourquoi Parce que c'est. sans plus euh, Pourquoi Non, non, je sais pas. Non, c'est pas arrivé, non Imaginez es qu'un jour il y a un beau garçon qui vient ouais. et qui vous dit genre un plan à toi avec ton copain ouais. Est-ce que tu serais tenté imaginez J'en sais rien du coup, Et toi du coup, dis-nous un petit peu C'est euh, compliqué <rire> On sent que oui hein. Dis-nous la vérité yeah. Il y a eu Prélie, il y a eu Prélie Mais... Avec la deux filles ou du coup euh... Deux filles, d'accord, deux filles, ok, d'accord C'était avec ton ex euh, ou la copine actuelle du coup <rire> La copine actuelle Ah, d'accord, ok Si il y a deux beaux gosses il Même s'il si y a deux beaux gosses, ils peuvent être gros, moches ou quoi que ce soit Ça m'excite pas, c'est deux hommes genre, euh, non Même s'il si y a genre lui et moi ensemble, euh, on dit non Non <rire> Direct C'est <rire> direct, hein Non, vas-y, es honnête, je suis honnête Oui, au moins, moins elle est honnête, c'est vrai En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo, si vous avez aimé. Il y a un pouce bleu, commentaire, partagez la vidéo. Et tu connais. Dites en commentaire si vous avez déjà fait un plan plusieurs ou à trois. Dites-le.